Bonne de <rire> <C 'est> fou! <rire> Dernière game, j'ai tout été là. ça. J'ai traversé de l'autre bord, la gang a suivi <rire> tout, ça T'as vu passer, ouais. C'est en magadon. Ici. Oh putain, ça va loin. Ouais. Ouais, oh, c'est gros pis c'est en pente ici. C'est rough pour les jambes. Tu sais, quand tu rentres d'un côté, là c'est tout En pente. En magadon, là, il oh. va là, à peu près là. Il y a des tanks de l'autre bord, ils vont un petit peu plus loin que les tanks. Euh, ton ambassade, okay. c'est le bâtiment qui est juste là. là. Le bleu Le bleu là. Uh -huh. L'usine chimique, quand on parle de l'usine chimique, c'est là. Ok. Donc l'ambassade, si on la chope, on peut respawner là. Ouais. Sinon, notre respawn, c'est il y a des canards. <rire> <Grave>. <rire> Et... Tu peux ouvrir ah. Attends. Colonne, investons. Oh pas. Recule, recule, recule, recule. Il peut t'avoir là. T'es allé avec oui, oui, lui Moi, je, dit, je suis posé dessus. Il 2, 1, go. 2, 3, go. Oh, regarde, regarde. Ouais. Attention, j'en ai un à droite. Soit, soit. Il est loin pour nous. C'est ouais, Ça s'est <rire> <rire> <tousse> <s> fait. <rire> ouais. On retourne derrière le... Putain, il y a un tank Je rêve. Il y a un mini-tank. Ouais. C'est mortel. Mortelle, hein. Bon, on retourne au camion ouais. On va au camion. Attention. Mur vert. Ok, Ok, on a un autre, un à nous, à l'ambassade. Ou pas On a perdu un. Je vais voir, c'est fait. Tu leur ça? J'ai pas headshot, shot Non, je peux headshot. C'est 30 secondes. pas un mètre, on a les deux un Ouais, c'est. Médic! Médic! Reste sur le côté gauche, c'est celui qui est au sol. Jusqu'au tank. Ok, okay. C'est 15 minutes quand on est en basseur C'est quoi nos options là, pour aller jusqu'au... Ben là c'est... Quoi qu'est ce que vous faites Qu'on Par le bois Ok Mais en réalité, moi je ne suis pas supposé que vous aller Parce que moi en principe, je connais même pas le chemin <rire> Ah ok <rire> ah, Viens, viens, viens D'accord Laisse pas la fenêtre. Hein. Fais bien coller au mur. Elle est bonne. Ok. Ça pousse à gauche. Ça pousse à gauche. Ah oh, non. M'aider. VIP. Il est où le vieil qui bordel Euh, cherche à sortir <rire> Je suis perdu Je suis plus perdu Reste bas Baisse-toi, baisse-toi, baisse-toi Non, non, non ah, Reste bas Non, non, Laisse-le là Ouais, je l'ai La cabane en face, il est mort. Un, deux, trois, cover! Job, guys! Il y en avait un tantôt en dedans au premier, il y en a un en haut qui snipe, il y en a un à droite, la cathédrale! Il y a à 30 secondes, je l'ai tué au premier. Good! C'est Médic, c'est le monastère Ok. Attention Je peux te tirer Vous Je suis où Oh, 3 5 6 7 8 9 10 bateau bateau. Bon gars, t'as à toi. <rire> <'as un> Tiens. <rire> ok, ce est en bas, en bas, en bas. <rire> Ah, trop là! Est avec un un ah. Spécifique. Vous connaissez pas la zone d'extraction, c'est le nid qui la connaît! Il est devant lui! Là, il je ai tout tiré, ma gueule! Ah, Norbert, il y a un mag, là-bas qui est tombé! Non, je l'ai!